On va faire notre petite prière en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, tous nos guides spirituels, tous ces esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister et qui demandent de nous juste cette élévation de pensée pour qu'ils puissent être en meilleure syntonie et ainsi pouvoir nous inspirer, nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie et à réaliser aussi les missions que nous nous sommes proposés dans cette incarnation et qui ont pour but de premier notre évolution, notre élévation morale. On les remercie de cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour euh, le deuxième euh, guide d'études de ce de nouveau cours. Que nous puissions bien comprendre euh, les enseignements les mettre en pratique surtout autour de nous afin que nous puissions euh, donner l'exemple et apporter notre petite pierre à l'édifice du monde de régénération qui se profile. Voilà. Euh, je vais vous montrer le programme. Donc, le voilà. La semaine dernière, on avait donc vu l'introduction à l'étude du spiritisme, hein, le contexte historique euh, au début, enfin au 18e et au 19e siècle en Europe. Et aujourd'hui, on va regarder euh, le, le module numéro 2, le spiritisme, définition et but. Qu'est-ce que c'est que le spiritisme? Hein? Voilà. Et donc, euh, ce, ce module, il y a, a sept guides d'études. Hein? Le, le suivant, euh, la semaine prochaine, on verra les phénomènes qui ont précédé le spiritisme. iceville hein? et les tables tournantes. Pardon, les points principaux de la philosophie hein? C'est Quels sont les... les... Les enseignements qui seront développés dans la suite. Euh, ensuite, les phénomènes qui ont précédé le spiritisme. Ensuite, on verra un peu une biographie d'Alain Kardec, la méthodologie qu'il a employée pour euh, codifier le spiritisme. Et on va rapidement présenter euh, ben, les, les, les fameux cinq livres et leur contenu. Hein, rapidement. Donc, ça, ce sera le 20 février. Voilà. Oups. Il n'y a rien à faire ici. Et donc, on va passer euh, au, au fascicule. Donc, page 12. Voilà, spiritisme, définition et but. Vous voyez bien mon écran, tu hein penses euh... Donc, pour commencer, euh, qu'est-ce que c'est que le spiritisme D'où vient le mot spiritisme Et donc, ça, ça, maintenant, est, ça a maintenant été prouvé hein, que le mot spiritisme, la première fois qu'il apparaît quelque part en France, c'est en 1800, le 18 avril 1857, dans le livre des esprits. C'est un mot qui n'existait pas avant, en français du moins. Il y avait le mot spiritisme, euh, sans e en anglais, qui existait déjà depuis quelques années qui était relativement peu utilisé et qui avait même un, un sens un petit peu différent du spiritisme. Mais en français, non, le, le, le mot n'a jamais existé. Le premier qui l'a utilisé, et donc c'est un néologisme, comme on dit, c'est Allan Kardec. Et il se justifie dans l'introduction du livre des esprits en disant que pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux ainsi que le veut la clarté du langage pour éviter la confusion inséparable du sens multiple des mêmes termes. <coughs> Effectivement, si on utilise les mêmes mots pour des choses nouvelles, ben, après, le mot, il veut dire beaucoup de choses et on aura du mal à se comprendre quand on utilise ce mot, puisque si un mot a plusieurs sens, euh, quand on l'utilise, chacun le comprendra, entre guillemets, un peu à sa manière. Alors que, euh, quand, en définissant un nouveau mot pour une nouvelle chose, euh, en principe, ça lève cette ambiguïté. Même si, <coughs> pardon, en français, ben le mot spiritisme, quand vous regardez dans Wikipédia, la définition, c'est une véritable catastrophe. Quoi. En gros, dans Wikipédia, et ça, c'est noyauté par des, des anthropologues, euh, enfin, certaines catégories scientifiques qui, qui verrouillent complètement euh, la définition de Wikipédia. On avait essayé à un moment donné de, de le faire corriger. En gros, tout ce que tout et n'importe qui a raconté de juste ou de faux un jour sur le spiritisme, pour eux, c'est devenu du spiritisme. Quoi. Donc, voilà. La, la définition, elle commence, le spiritisme est une superstition. Donc, ça, comme, la définition commence par un jugement alors que les dictionnaires ne devraient pas donner de jugement. Donc, c'est complètement, c'est la page spiritisme dans Wikipédia en français. C'est est la seule dans le monde. Hein. Vous allez partout, enfin, dans plein d'autres langues, vous verrez que les définitions sont correctes. Mais en français, c'est complètement noyauté et, et, et c'est mauvais. La seule chose qu'on avait réussi à faire, c'est de créer une autre page. On a mis spiritisme entre parenthèses, Alan Kardec, et donc, elle est heureusement citée au début de celle qui dit n'importe quoi. Et donc, quand vous allez dans ce spiritisme, alain Kardec, donc c'est une personne qu'on qu connaît, hein, qui, qui, qui s'occupe beaucoup de, de, de maintenir cette, cette page Wikipédia à jour. Là, vous avez des informations correctes sur ce que c'est vraiment le spiritisme en accord avec celui qui a défini le mot pour la première fois, donc qui est Alan Kardec lui-même. D'accord Donc, ça c'était seulement bon, pour un peu euh, montrer que ben, voilà, même, même dans Wikipédia, enfin, sur Internet en général, il faut toujours euh, se méfier un peu de ce qu'on voit parce que euh, selon les personnes qui <coughs> contrôlent chaque page, euh, ils vous diront quelque chose qui va dans le sens qui les arrange, même si ce n'est pas de la vérité objective. Et donc, Kardec, il a fait effectivement un terme nouveau. Et il explique pourquoi un peu plus loin. Nous dirons donc que la doctrine spirit ou le spiritisme a pour principe les relations du monde matériel avec les esprits ou les êtres du monde invisible. Les adeptes du spiritisme seront les spirites ou, si l'on veut, les spiritistes. Voilà. Donc ça, c'est ce la définition que Kardec donne dans l'introduction du livre des esprits. Alors là, vous voyez le mot « doctrine ». Donc Ce mot « doctrine », Kardec l'utilisait très souvent. Aujourd'hui, c'est un mot qui sonne mal parce qu'on le confond avec un adjectif qui s'appelle « endoctrinement ». Et « endoctrinement », c'est lavage de cerveau, etc. Donc, une, là aussi, une connotation très, très négative. Par contre, quand vous regardez la définition du mot « doctrine eh », c'est tout simplement un principe ou une idée qui est admise par un grand nombre de personnes. voyez donc, le mot « doctrine », il a une définition qui est tout à fait neutre. Ça ne veut pas du tout dire euh, « euh, bourrage de cerveau hein. ». Ça veut dire, euh, euh, <coughs> par exemple, bon, on, on parle d'une doctrine euh, qui est utilisée dans un groupe scientifique ou dans, dans un parti politique ou autre. C'est tout simplement une philosophie, une manière de voir, hein, qui, qui est partagée par un grand nombre de personnes. Donc, une, une, une définition neutre. Et comme le mot « doctrine » sonne mal en français, par exemple, ce cours, euh, le titre initial, c'était « étude systématisée de la doctrine spirit ». Et ben, on a changé, on a mis « philosophie » au lieu de « doctrine », parce que « in fine euh, », voilà, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose, mais euh, ça passe mieux. Hein. Donc, euh, C'est pour ça qu'on a, on a remplacé un peu partout le mot « doctrine » par le mot « philosophie », sauf évidemment dans les citations. Hein, puisque les citations on les gardent scrupuleusement comme elles étaient dans l'original. Et donc, dans celle-ci, Kardec utilisait clairement le mot « doctrine », hein, parce que le spiritisme, ben, c'était un ensemble d'idées et de principes qui étaient partagés par un grand nombre de personnes. Donc, euh, voilà, ça tombe en plein dans la définition du mot. D'accord Après, euh, Kardec, il a un peu plus loin, euh, dans un petit fascicule qui s'appelle « Qu'est-ce que le spiritisme ?». Il a donné, enfin, c'est la question, qu'est-ce que le spiritisme ben, Il a répondu à la question dans le premier paragraphe du livre hein, de la manière suivante. Le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Donc, ouais, là, ça parle. Donc là, il parle, il parle même pas tellement de philosophie, il parle de science. D'accord il ne parle pas de religion, par exemple. Hein? Il parle de science. Donc, une science qui traite de quoi Donc, pas de la même chose que les sciences euh, euh, usuelles, puisque les sciences euh, usuelles, mainstream, comme on dit, étudient la matière, étudient euh, éventuellement le vivant, euh, voilà. Mais ne, la science aujourd'hui ne traite pas des esprits. Elle traite de l'esprit en tant que sécrétion du cerveau mais elle ne traite pas de l'esprit en tant qu'entité euh, euh, indépendante du corps physique. D'accord Et donc, vous voyez, euh, c'est une science qui traite justement euh, le spiritisme, c'est une science qui traite, comme la science normale traite du monde matériel, le spiritisme c'est une science qui traite du monde spirituel. Alors, pourquoi il dit que c'est une science Parce que, la méthodologie qu'il a employée, on le verra plus tard dans, dans le cours spécifique là-dessus, c'était une méthodologie qui est la même que celle qui est utilisée par les scientifiques, sauf qu'au lieu d'observer les pierres, les réactions des produits chimiques, les couches géologiques, etc., il observe les phénomènes de la médiumnité, les phénomènes de l'émancipation de l'âme, etc. Voilà, C'est tout simplement l'objet qui est, euh, qui sort du monde matériel et qui va dans le monde spirituel. Par contre, la méthodologie qu'il a employée, c'est la méthodologie scientifique. C'est pour ça qu'il dit que c'est une science. D'accord. Il le précise un peu plus loin en disant toujours dans le qu'est-ce que le spiritisme, que le spiritisme est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique. Vous voyez. Donc là, encore une fois, le mot doctrine, c'est dans le sens que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et l'adjectif philosophique, doctrine philosophique. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est une philosophie. Hein? On, a, on a enlevé le mot doctrine. Qui, qui, qui... Alors, vous, je vous ai expliqué ce que c'est, donc ça ne doit plus vous, vous repousser. Mais quand vous parlez pour la première fois à quelqu'un ou quand, quand vous vous adressez à des personnes qui ne connaissent pas, le mot doctrine, ça, ça, les personnes, ça, il y en a beaucoup, ça les fait fuir. Donc, là, il dit une science d'observation. Donc, il. Il dit que la science, ben, il a pris la méthodologie, hein, la méthodologie scientifique qui, conserve, qui consiste à observer les phénomènes, euh, à les trier, les classer, à voir euh, en eux des effets, à essayer de remonter aux causes pour essayer de comprendre ces phénomènes et voir si ces causes qu'on a identifiées pour un phénomène donné peuvent aussi expliquer les autres phénomènes qu'on observe, etc. Donc là, on est en plein dans de la méthodologie scientifique, tout à fait en phase avec euh, l'épistémologie d'aujourd'hui et donc une doctrine philosophique. Donc, comme science pratique, il consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits. Donc, Cette science pratique, en gros, les relations qu'on peut établir avec les esprits, c'est la médiumnité. Le livre des esprits a été codifié euh, par, par, par des médiums, c'est des questions qui ont été posées aux esprits, les réponses euh, qui sont dans le livre des esprits ont été données par les esprits, par l'intermédiaire de différents esprits et différents médiums. Hein. Donc, en soi, euh, la, la pratique, hein, le « laboratoire » entre guillemets du spiritisme, ce sont les groupes et les réunions médiumniques, qui établissent donc des relations avec les esprits. Et pas que. Après, vous avez aussi, bien sûr, les phénomènes spontanés, les maisons hantées, les phénomènes de genre comme il l'avait observé à Morzine, hein, les possédés de Morzine. Donc, tout ce qui n'était pas dans des, dans des réunions médiumniques proprement parlées, mais qui étaient des phénomènes médiumniques spontanés qui se sont produits et donc qui font partie de ces relations qu'on peut établir avec les esprits. Et comme philosophie il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Et c'est ça qui est, qui est intéressant parce que Kardec, euh, il y a beaucoup, de, au contraire de beaucoup de, de scientifiques qui ont commencé à observer les phénomènes et qui, qui ont d'ailleurs continué après pendant des décennies, hein, toutes les sociétés d'études psychiques, le fameux « spiritisme » entre guillemets scientifique, hein, euh, qui a continué avec les Charles Richet en Angleterre avec les William Crookes, avec la Société de recherche psychique de Londres, des sociétés d'études psychiques, il y en avait, je ne sais pas, une dizaine ou peut-être même une quinzaine ou même plus en France. Hein. Et donc ces sociétés ont vécu jusqu'à l'entre-deux-guerres. Il... Euh, dans l'entre-deux guerres, Jean Meyer avait créé l'Institut Métapsychique International à Paris, qui existe toujours, hein, rue de l'Aqueduc, euh, derrière la gare de l'Est là-bas, enfin, entre la gare de l'Est et la gare du Nord. Euh, il y a toujours encore euh, l'Institut Métapsychique International, donc plus que centenaire maintenant, créé par euh, Jean Meyer en 1919, existe toujours aujourd'hui. Et ils conservent dans leurs archives, euh, dans des malles notamment, ben, les moulages en plâtre qui avaient été faits des phénomènes de matérialisation en utilisant des, de, de la paraffine, donc les esprits moulaient les matérialisations dans la paraffine. Et ensuite, ils utilisaient cette paraffine pour faire un contre-moule en plâtre. Et bien, ces objets sont toujours encore conservés à l'Institut Métapsychique International. Donc là, vous voyez, il y a eu tout un courant qui a étudié les phénomènes, mais qui n'est pas allé plus loin, qui a étudié les phénomènes pour les prouver, pour prouver que la matérialisation existe, pour prouver que la télépathie existe, hein, vous avez ben, l'IMI, la dernière fois que j'y étais, ils utilisaient un protocole appelé protocole de Gansfeld, ils avaient une cabine dans deux endroits complètement différents, complètement isolés de leur local, où ils avaient donc l'émetteur et dans l'autre le récepteur et dans des cages de Faraday et tout pour être sûr qu'ils n'utilisaient pas leur téléphone pour se communiquer entre eux en douce, quoi. Enfin tous les protocoles qui vont bien. Donc, vous voyez, là, là on est vraiment les, les, dans, dans les personnes qui étudient le phénomène, mais qui après, euh, bon, ne concluent pas. Est-ce que l'esprit existe vraiment Non, bon, ben, la télépathie fonctionne. OK, mais comment est-ce qu'elle fonctionne Est-ce que c'est... Hein, il... Charles Richet, qui est un autre représentant illustre de, de, de, de, du courant qu'il a baptisé lui-même la métapsychique hein, dans, pareil, au début du XXe siècle. Il a écrit un gros livre qui s'appelle « Le traité de métapsychique, hein, qui doit faire 600 ou 700 pages que vous trouvez encore aujourd'hui. Et, et tout au début, il dit, voilà, moi j'observe les phénomènes, mais aller plus loin, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon but. Hein? Donc, il a observé les phénomènes, donc il a fait euh, cette partie science pratique, hein, science d'observation des relations qu'on peut euh, établir avec les esprits. Mais il n'est pas allé plus loin, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé dans la philosophie qui donc, comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé Kardec, il a vu les tables tourner, il a ensuite participé pendant deux, 3 ans à des réunions médiumniques avant d'écrire, il a organisé ses, les réunions médiumniques lui-même avant d'écrire le livre des esprits. Bon, il, lui, il n'a pas cherché 36 fois à démontrer que ce sont bien des esprits qui se communiquent par l'intermédiaire de la table ou des médiums et tout. Il a vraiment pris donc euh, le phénomène comme il venait il, il et il est allé plus loin. C'est-à-dire que, OK, les esprits existent hein, maintenant. Euh, D'où ils viennent Est-ce qu'ils ont créé été créés en même temps que le corps Ou est-ce qu'ils ont existé avant le corps Ils se sont réincarnés. Qu'est-ce qu'ils deviennent après la mort oui. Donc, lui, il est tout de suite, il n'a pas attendu avant de rentrer dans ces considérations philosophiques qui découlent donc, des relations des esprits avec les humains, contrairement à tous ces scientifiques qui, euh, aujourd'hui encore, les parapsychologues, eh ben, ils, ils émettent des réserves. Non, on ne peut pas dire que l'esprit existe. Hein? Il, pourrait, il devrait au moins dire que... Euh, il y a une hypothèse qui suggère l'existence de l'esprit, donc on va, en prenant cette hypothèse, qu'est-ce qu'on peut en déduire Mais Ils ne vont même pas jusque-là, ils, euh, ils en restent au phénomène pur et dur. À chercher à redémontrer une énième fois euh, qu'il y a des messages, que ces messages, que le médium ne connaît pas, que ce sont des éléments objectifs, etc. Donc, nous, en, en, en tant que spirit, on ne condamne pas du tout ce genre de de pratiques, hein, qui sont, euh, voilà, c'est étudier les phénomènes que les mêmes phénomènes que nous on étudie, ben c'est bien hein, que la science se penche sérieusement dessus, mais la à la différence, euh, et c'est ce qui c'est ce qui fait que les scientifiques euh, disent souvent ouais mais vous, Kardec, il est allé trop vite, trop loin, il a tiré des conclusions trop tôt, etc. Ce qui est en fait pas vrai quoi. Hein. Il, il a tout simplement, euh, comment dire, il s'est pas mis ses œillères hein, pour dire j'en reste là et je ne cherche pas à aller plus loin, hein, comme l'écrivait clairement Richet. C'est la seule différence qu'il y a. Voilà. Alors après, bah, chacun, euh, je dirais, euh, adhère comme il veut. Hein. Ceux qui veulent rester dans la parapsychologie euh, peuvent. Ceux qui veulent aller plus loin, bah, ils peuvent aussi. Hein. Et le mouvement spirit euh, typiquement, il va plus loin. Alors, il y a deux ans, je vous parlais de l'IMI. Hein. Euh, on a été invité avec, euh, avec Jérémy. Donc, à donner une conférence à, à l'Institut métapsychique international, c'était, je pense, il y a à peu près une dizaine d'années. Et le thème qu'ils nous avait demandé, c'était la réincarnation. Et donc, moi, en arrivant là-bas pendant la conférence, hein, j'étais arrivé assez, euh, je n'avais pas eu le temps de, de parler avec eux avant la conférence, j'ai dit, mais tiens, mais c'est bizarre, pendant la conférence, hein, je leur ai dit, mais vous me demandez de parler de réincarnation, mais est-ce que vous êtes déjà convaincus, comment dire, que l'esprit existe parce que si vous n'êtes pas convaincu que l'esprit existe, ça ne sert pas à grand-chose que je vous parle de réincarnation. Il faut commencer par le commencement. Hein. C'est une fois qu'on a, qu on, qu on, qu on, entre guillemets, qu'on s'est convaincu que l'esprit existe comme quelque chose qui est indépendant du corps physique et, qui, et qui, qui survit après sa mort, en gros. Hein. Euh, une fois qu'on a admis ce principe-là, après, on pose les questions suivantes, d'où il vient, où il va, etc. Donc notamment la réincarnation. Hein. Et, et donc, les gens ils souriaient, non, non, continuez, on veut nous parler de la réincarnation, etc. Donc, j'ai fait ma conférence et après, on a quand même eu le temps de causer un peu quand on est allé dans les, dans, enfin, après la conférence. Hein. Et donc, euh, ils, ils m'avaient tous dit, à, à quelques rares exceptions près, qu'ils étaient tous dualistes. Donc, dualiste, ça veut dire, euh, il y a deux choses au moins en l'homme, quoi. En l'être humain, il y a le corps physique et il y a un esprit qui est indépendant du corps physique. Donc, euh, même dans ces milieux-là aujourd'hui, moi, j'étais satisfait de voir que euh, la majorité d'entre eux, d'après ce qu'ils disaient, hein, et puis d'après ce, ce, ce dont ils parlaient, et vu le thème qu'ils m'avaient demandé de traiter, étaient effectivement déjà dualistes et croyaient euh, à l'existence de l'esprit. Voilà. Et donc, toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations, évidemment, ben, c'est euh, des conséquences morales ben, le livre troisième du livre des esprits le titre c'est les lois morales donc il y a un quart enfin, une des quatre parties du livre des esprits qui parle exclusivement de ces lois morales et donc euh, Kardec il était allé jusque là, c'est à dire ok, euh, maintenant les esprits qui sont morts qu'est-ce qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils sont devenus en fonction de ce qu'ils ont fait quand ils étaient vivants et c'est là, c'est ce genre d'expérimentation de, donc ces communications, vous en aviez plein déjà dans, les, dans, les, dans celles qu'il recevait quand il a écrit le livre des esprits il y en a quelques-unes qui sont d'ailleurs consignées hein, dans le livre des esprits et il en a mis après dans la revue Spirit et puis aussi surtout dans la deuxième partie du ciel et l'enfer hein, qui est exclusivement consacrée à ce, à, aux communications des esprits euh, qu'est-ce qu'ils sont devenus en fonction de ce qu'ils ont fait quand ils étaient vivants. Et donc là, on a quelque part une observation qui est quasi directe et qui, où les esprits viennent témoigner euh, de ce qui leur est arrivé après leur mort euh, selon les, les différentes circonstances de leur vie. Et donc euh, les esprits, clairement, ils disaient, ben voilà… Euh, j'ai passé une vie d'opulence, d'excès en tout genre, etc. Et quand je suis arrivé dans le monde des esprits, eh bien, ça m'a fait drôle, je suis tombé bien bas. Alors qu'un autre qui dit, ben, moi, j'avais une vie de sacrifice, j'étais tombé dans la mendicité et tout. Et puis quand il arrive de l'autre côté, ben, on se rend compte que c'était un esprit élevé. Et donc, le, le, ces témoignages directs ont permis donc d'établir ces lois morales qui sont donc, euh, basées sur l'observation du phénomène et qui euh, sont euh, les lois morales. Quand on parle de morale, on parle en général des, des, des préceptes dans les religions. Hein. Donc, euh, dans les religions chrétiennes, ben, c'est la base des évangiles. Et puis la morale du Christ, euh, c'est en gros, euh, tu aimeras Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même, fais aux autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi avec d'autres détails dans le Serment de la Montagne, hein, entre autres, bienheureux ceux qui souffrent parce qu'ils seront rassasiés, bienheureux ceux qui ont faim parce qu'ils seront, qu seront consolés, bienheureux ceux qui auront faim parce qu'ils seront rassasiés et tout. Et, et, et donc, euh, Kardec, il avait fait le parallèle entre cette morale qui avait été donnée à l'époque par Jésus, qui était celle qu'on connaissait en France, hein, et euh, ce que racontaient les esprits, et puis il s'était rendu compte que c'était tout à fait cohérent, et heureusement. Hein? et donc euh, qui, qui consistait à dire euh, ce que, ce que les, les paroles déjà que Jésus avait prononcées, je suis pas venu détruire la loi mais l'accomplir. Et les esprits sont venus en fait dire la même chose. D'un point de vue moral, on ne va pas vous dire autre chose que ce que, vous déjà, ce que Jésus vous avait dit il y a 2000 ans hein? parce que ben, ce qu'il avait dit, c'était vrai et ça reste toujours vrai aujourd'hui. Voilà. Ils sont juste venus donner plus de, de détails, d'expliquer de, de ces lois morales d'une façon beaucoup plus claire, exemple à l'appui aussi avec les témoignages des esprits. Donc, <coughs> Kardec, lui, <coughs> il est allé, euh, comme il dit, comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Donc, il ne s'est pas arrêté au phénomène, il est allé plus loin en, en déduisant toutes ces conséquences morales. Alors après, bon, chacun de nous a ses préférences, hein. il y en a qui préfèrent l'aspect scientifique, mais ce que je constate, c'est que euh, les cours qu'on fait sur les lois morales, hein, on avait commencé un peu en décembre, vous vous rappelez, la loi de liberté, euh, les lois divines ou naturelles, en fait ce sont les, les, les cours qui, qui ont le plus de succès que les gens aiment le mieux, parce que <coughs> ce sont des choses qui vraiment au jour le jour nous font réfléchir sur quelle est notre meilleure réponse ou attitude à avoir devant certaines situations, justement donc avec un aspect moral qui se présente. Et c'est ça qui a fait en fait que, pardon, le succès du spiritisme, parce qu'il répond à des questions existentielles, il répond à des questions qu'on a vraiment dans le quotidien, et l'évangile selon le spiritisme donc qui est le troisième livre que Kardec a écrit l'a vraiment écrit dans ce sens là c'est pas de la théorie, du blabla non, mais voilà, voilà un cas concret qu'on observe couramment dans la vie et voilà comment on peut l'analyser voilà ce qu'il ce qui conviendrait de faire et ce qu'il conviendrait de ne pas faire tout en laissant évidemment la liberté à chacun de le faire ou pas c'est pas des préceptes d'application obligatoire et donc cet aspect moral du spiritisme c'est c'est vraiment un des aspects fondamentaux, et c'est ça qui distingue, si vous voulez, le spiritisme de ces courants de, de, qui se cantonnent exclusivement à l'aspect scientifique, hein, donc euh, la parapsychologie aujourd'hui, ou euh, la métapsychique, ou les sciences d'études psychiques euh, du, du, du, de la fin du 19e et du début du 20, de la première moitié du 20e siècle. Voilà. Alors... Kardec il approfondit encore un peu plus dans la Genèse, il nous dit « De même que la science proprement dite a pour objet l'étude des lois du principe matériel, l'objet spécial du spiritisme est la connaissance des lois du principe spirituel. » Donc, il y a deux choses dans la nature. Il y a la matière, on connaît, hein, c'est voilà, ça la matière, et il y a euh, l'esprit. Le monde des esprits qui est immense partout autour de nous, euh, dans d'autres dimensions que euh, la matière qui est donc dans les quatre dimensions, donc trois pour l'espace, un pour le temps. Une, pardon, pour le temps. Euh, voilà. Et là, vous voyez donc une différence entre la science matérialiste qui n'étudie que la matière et le spiritisme qui applique la méthodologie de la science, mais pour, euh, aussi pour le monde spirituel. D'accord. Donc, en toute rigueur, si la définition de la science dit « la science étudie la matière euh, », le spiritisme, ce n'est pas une science non plus. voyez. Et, et ça revient à ce que je vous ai dit euh, dans, dans, déjà dans des cours antérieurs. Hein. Kardec il a pris le meilleur de la science, qui est la méthodologie, hein, le côté cartésien de Descartes, euh, positif, hein, du positivisme d'Auguste Comte, la méthodologie, l'épistémologie qui est venue, euh, qui a été codifiée que plus tard hein, par euh, euh, Lacatos, euh, Kuhn euh, et d'autres. Il a pris le meilleur. Par contre, il a, il a enlevé les œillères matérialistes en disant la science n'étudie que la matière, hein, notamment le, la position et le paradigme matérialiste de la science. Il a vu qu'il y avait des phénomènes qui suggéraient effectivement l'existence des esprits, hein, que c'était des esprits, des défunts qui venaient se communiquer par l'intermédiaire des tables et des médiums. Donc, il a admis ça, qu'il existe autre chose que la matière, et il a appliqué cette méthodologie scientifique, ce côté solide de la science, pour étudier ce nouveau domaine. Et d'un autre côté, donc, il y a eu des conséquences morales, comme on l'a vu, donc, il est allé dans les religions chercher justement ces, ces lois morales, ces diamants, comme on dit, hein, comme Léon Denis l'appelle, une expression que j'ai redécouverte l'année dernière, que l'évangile, c'est un gros panier avec plein de poussière et plein de cendres, mais dans lequel il y a encore les diamants euh, et les perles des enseignements moraux que Jésus nous a laissés. Hein, le serment de la montagne le plus grand commandement, etc. Et, et donc, euh, Kardec est allé chercher aussi ces diamants en, en enlevant toutes les scorées, toutes les poussières, euh, toutes les cendres qui ont été apportées par l'homme dans le temps. Et donc, il a, il a gardé le meilleur de, de, de ces choses religieuses. Et donc, en associant le meilleur de la science au meilleur de la religion, il a fait le spiritisme. C'est pour ça que c'est, quand on dit que le spiritisme, c'est une science, pas dans le science, science matérialiste, dans le science méthodologie uniquement, et quand on dit que le spiritisme, c'est une religion, ben, ce n'est pas dans le sens des dogmes, des rituels, de la hiérarchie sacerdotale, de la domination du peuple, des indulgences et toutes ces <coughs> guerres de religion, l'intolérance, l'exclusivisme. Tout ça, il l'a laissé de côté et il n'a vraiment pris que le meilleur des religions. Et le spiritisme, en fait, c'est l'association du meilleur des deux. Voilà. Euh, et on continue, donc après il parle justement de cette question religieuse, donc ça c'est le discours qu'il a fait en novembre 1868, le dernier discours hein, avant sa mort euh, à la Société parisienne des études spirites, c'est paru dans la revue Spirit de décembre 1868, et c'est vraiment la référence sur ce sujet, le thème c'était euh, « le spiritisme est-il une religion ?». Et heureusement que Kardec, nous a laissé cet écrit parce que ça clarifie énormément les choses et ça nous explique pourquoi on a encore aujourd'hui cette incompréhension. Les Brésiliens, par exemple, qui disent que le spiritisme, c'est une religion. Et quand ils viennent en France, ben les gens, quand ils entendent ça, ils se lèvent et ils sortent de la salle. Et, et, et c'est vraiment un problème culturel, que c'est pas une, une question de mots, mais aussi un problème de culture qui est très, très difficile à faire comprendre aux personnes qui ont une culture différente. Et donc, Kardec, il a écrit, dans, enfin, il a dit dans ce discours, entre autres, « Dans le sens philosophique, le spiritisme est une religion et nous nous en glorifions parce que c'est la doctrine qui fonde les liens de la fraternité et de la communion de pensée, non, pardon. non pas sur une simple convention, mais sur les bases les plus solides Double point, les lois mêmes de la nature. Donc, vous voyez, dans le sens philosophique du terme, religion, ça veut dire, ça vient du latin religar, qui veut dire relier. Donc, la religion, c'est fait pour relier les gens entre eux et relier les gens avec Dieu, par exemple. Donc, dans ce sens philosophique, oui, le spiritisme est une religion. Maintenant, vous avez 100 personnes devant vous, vous leur demandez comment vous comprenez le mot religion. Il y en a peut-être 5 qui vont comprendre, ou 10. Ce sont qui vont comprendre dans ce sens philosophique les, les 90 ou 95 autres vont certainement le comprendre dans le sens, ben c'est la religion exclusiviste, les guerres des religions, l'inquisition, les bûchers, qui vont comprendre les religions dans leur sens tout à fait négatif comme une superstition. Hein. Et donc, Kardec, il continue, « Pourquoi donc avons-nous déclaré que le spiritisme n'est pas une religion ?» Et ça, effectivement, Kardec, il n'a jamais déclaré le spiritisme comme étant une religion. Il a hésité, on le voit maintenant dans certains documents originaux, hein, il a hésité, il a souffert des pressions pour déclarer le spiritisme comme une nouvelle religion, mais il ne l'a jamais fait, et heureusement. Et donc, pourquoi par la raison qu'il n'y a qu'un mot pour exprimer deux idées différentes et que dans l'opinion générale, donc les fameux 95% dont je vous parlais tout à l'heure, le mot religion est inséparable de celle de culte, qu'il réveille exclusivement une idée de forme. Voilà, il faut prier comme ça, il faut mettre les soutanes comme ça, il faut se tourner dans le sens de, de telle ville en, en, au Moyen-Orient pour prier. Euh, voilà, ça c'est ce qu'on appelle les idées de forme, le culte extérieur. Hein, et que le spiritisme n'en a pas. Le spiritisme n'ayant aucun, et ainsi de suite, hein, là il continue, vous pourrez voir, il n'y a pas de hiérarchie sacerdotale dans le spiritisme non plus. Le spiritisme n'ayant aucun des caractères d'une religion, dans l'acception usuelle du mot, celle qui est comprise par la majorité des gens, ne pouvait ni ne devait se parer d'un titre sur la valeur duquel on se serait inévitablement mépris. Voilà pourquoi il se dit simplement « Doctrine philosophique et morale ». Donc, vous voyez clairement, en, en, en, Kardec, il a clairement écrit « Le spiritisme n'est pas une religion okay? », dans le sens courant du terme. Voilà, est-ce que c'est clair pour vous Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade Oui, bonjour Charles. Oui, bonjour bon. à tous. J'ai une question. Euh, est-ce que… Les neurosciences ont étudié euh, ce qui se passe dans le cerveau des médiums quand ils sont quand ils reçoivent des communications, ils font leur travail. Oui, bien sûr. Il y, a, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Par exemple, euh, le docteur. Ah, alors attendez, il faut que je sonne le, euh, le canadien là, Mario Beauregard, Voilà. Mm. Lui, il a donc fait des. des C'est un, un neurochirurgien qui a fait mm. des études euh, d'IRM sur des nonnes qui étaient en méditation. Et il arrive à la conclusion que euh, ben, pendant ces méditations, donc quand elles, quand elles étaient euh, dans ces phases d'émancipation de l'âme, ben, les zones du cerveau qui travaillaient, ce n'étaient pas du tout celles qu'on attendait. Et mmh. donc, euh, il en conclut qu'il ben, y, y a des choses qui se passent en dehors du cerveau, entre autres. Donc ça, c'est Mario Beauregard. Mais donc, lui, il a écrit des livres, il est très connu là-dessus, en plus, c'est un Canadien, hein, de, de, donc il parlait français à Montréal. Mais il y a des milliers d'autres études qui ont été faites. Donc, pour ça, je vous conseille de, de consulter le, le site de. Alors, soit le LMSF, hein, on, a, on a le LMSF Mouvement Spirit Francophone, donc le site c'est lmsf.org. Mm -hmm. euh, à des, des années de a, on a fait une quinzaine hein, de congrès médecine et spiritualité depuis les années 2007 2008 2009 et donc euh, avec euh, on est en train de mettre toutes les vidéos euh, sur youtube maintenant sur le, le, la chaîne youtube du mouvement spirit francophone euh, qui, qui parle de, qui s'appelle médecine et spiritualité okay. et donc là vous avez vous aurez vous trouverez euh, plusieurs conférences euh, exactement sur ce sujet vous pouvez compléter aussi avec euh, le site YouTube de l'Association internationale des médecins spirites. Hein, où, et il y a eu notamment euh, le, le dernier congrès virtuel qu'ils ont donné qui était au mois de novembre. OK. Et, et ça, c'est a... en anglais ou en portugais et... Et Chacun parle dans sa langue originale, mais vous avez, c'est doublé hein, sur okay. leur site, c'est doublé dans euh, quatre langues, hein, français, espagnol, anglais et portugais. Ok, hein? d'accord. Voilà. Donc, Merci. Euh, je, je vous conseille d'aller voir et vous verrez que euh, là, il y a notamment une conférence d'Alexander de, de Moreira Almeida, il, il cite donc euh, toutes ces, toutes ces euh, comment dire, il démontre par A plus B que l'attitude justement de ces œillères dont je parlais tout à l'heure, de la plupart des scientifiques, de rejeter quelque chose qui, est, qui sort de plus en plus de l'observation des faits, ben ils sont vraiment dans une position dogmatique et anti-scientifique. Il, il arrive vraiment à parler du dogme matérialiste de la science. Parce que la science dénonçait de l'Église qui avait des dogmes, en fait la science elle, elle, elle a aussi ce dogme donc de ce paradigme matérialiste, dont elle n'arrive pas à se défaire. Ok, merci. Excusez-moi, ce n'est pas tout à fait fini encore. Hein. Donc, voilà pour la base. Dans le développement, il y a beaucoup plus d'illustrations. De, de, je peux d'ailleurs vous montrer, on va, on va, je vais essayer de vous montrer. Voilà, si vous allez sur Wikipédia, hein, vous cherchez spiritisme. Vous voyez, donc le spiritisme est considéré selon les sources comme une superstition. Donc vous voyez la définition. Quoi. Donc c'est un jugement, et un dictionnaire ne devrait pas juger, Voilà. comme une science occulte. C'est tout à fait le contraire de ce que Kardec il avait dit. Dans le spiritisme, il n'y a rien d'occulte. Hein? Tout est ouvert, écrit noir sur blanc dans les livres, comme celui que euh, Christophe nous a montré tout à l'heure. Hein? Comme une doctrine. Alors, une doctrine, oui, selon le sens du mot qu'on entend. Voyez? Il est fondé sur la croyance que certains phénomènes paranormaux sont le moyen pour les entités de l'au-delà appelées esprits, le plus souvent des personnes décident de communiquer avec les vivants. Voilà. Ce mot s'applique aussi de manière plus large à un courant disparate où les pratiquants appelés spirites communiquent avec ces esprits par divers moyens. Bon, vous voyez, courant disparate. Donc, tout ce que n'importe qui a un jour dit, voilà, moi, je suis spirit, je suis médium spirit, attends la séance. hop, oh, Pour eux, tout ça, c'est du spiritisme. Vous voyez Donc, euh, euh, c'est pour ça qu'il faut aller là au début. Vous voyez, vous avez spiritisme à kardec Et quand vous allez dans spiritisme à kardec Là, vous voyez, apparaît à Paris en 1857, euh, etc. Donc là, là, vous avez vraiment euh, l'information le, le, correcte sur ce qu'est le spiritisme. Donc ça, c'est pour vous illustrer euh, les choses qu'on peut trouver sur Wikipédia. Donc il faut faire attention. Et si vous cherchez religion dans, le, dans Wikipédia, voilà. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran C'est peut-être un peu petit. Oui. Le spiritisme est un système, pardon, une religion est un système de pratiques et de croyances en usage dans un groupe ou dans une communauté. Bon, Pour l'instant, ça va. Hein? Et la deuxième phrase, il n'y a pas de définition qui soit reconnue comme valable pour tout ce qu'il est permis aujourd'hui d'appeler religion. Je vais la relire encore une fois. Il n'y a pas de définition qui soit reconnue comme valable pour tout ce qu'il est permis aujourd'hui d'appeler religion. Donc, ça veut dire que religion, ça veut dire plein de choses. Vous voyez donc, c'est un mot qui a une acception très, très, très, très large et on peut mettre énormément de choses à l'intérieur de ce terme. Alors, si, si on va un peu plus loin, la religion peut être comprise comme les manières de rechercher et éventuellement de trouver des réponses aux questions les plus profondes de l'humanité. Oui, donc dans ce sens-là, effectivement, ça s'applique pas mal au spiritisme. En ce sens, elle se rapporte à la philosophie mais elle peut aussi être vue comme ce qu'il y a de plus contraire à la raison et jugée synonyme de superstition. Vous voyez, est-ce que, est que le spiritisme, c'est une superstition, comme c'est dit dans Wikipédia Vous voyez comment les trucs se, se rejoignent Si vous dites que le spiritisme est une religion, ah ben c'est ben oui, voilà, marqué, c'est une superstition, donc point, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. C'est là où vous voyez que, il bon, faut faire attention aux mots qu'on utilise, Enfin, en tout cas, un mot comme religion qui veut dire beaucoup, beaucoup de choses, qui veut dire tout et n'importe quoi, en gros, qui veut dire une chose et son contraire, ce n'est pas un mot qui, qui, qui, va, qui va apporter plus de confusion, comme disait Kardec. On se serait mépris si, sur le sens du spiritisme, si on l'avait qualifié de religion. Et, et donc, ce qu'il disait il y a, euh, en 1868, donc il y a plus de 150 ans, c'est tout à fait encore valable aujourd'hui. Le mot religion en français ne, ne s'applique pas correctement comme un qualificatif pour le spiritisme. Vous voyez Et donc, euh, donc, la vérité, c'est ça, hein, c'est que le spiritisme, c'est un mot qui n'existait pas, jamais personne n'a réussi à trouver le mot spiritisme, et pourtant il y a des recherches, du CNRS et tout, euh, avant le livre des esprits en 1857 en langue française. Je pourrais vous donner, pour ceux que ça intéresse, euh, les, les, les origines du mot spiritisme en, en, en anglais. Hein. Il a été utilisé trois ou quatre fois avant le livre des esprits et dans un sens différent. Hein. Donc, euh, C'est vraiment un néologisme qui avait été introduit par Kardec. Euh, il parle d'amphibologie. Amphibologie, Amphibologie c'est euh, les, les mots qui ont plusieurs sens. Un mot qui veut dire une chose et une chose complètement différente. Si on a trop de mots comme ça dans une langue, les gens ne se comprennent plus. Hein, pas, si on veut être précis, c'est sûr que c'est quand même mieux quand chaque mot il a son sens. Voilà. Alors, il reste encore 10 minutes, mais on ne va pas tout voir. Dans l'évangile selon le spiritisme, Kardec nous dit, « Le spiritisme est la science nouvelle qui vient révéler aux hommes par des preuves irrécusables, donc les, les phénomènes médiumniques de tables tournantes et autres. » l'existence et la nature du monde spirituel, donc qui est en dehors du monde matériel, et ses rapports avec le monde corporel. Il nous le montre non plus comme une chose surnaturelle, donc surnaturelle, ça veut dire au-dessus de la nature. Est-ce que vous pensez qu'il existe dans la nature, enfin dans l'univers, des choses qui sont au-delà des lois naturelles Ça ne peut pas. Là aussi, il n'y a pas de sens. Le surnaturel d'aujourd'hui, ben c'est le naturel de demain. Les... les, les les hommes préhistoriques, quand ils voyaient tomber la foudre, les dieux se mettaient en colère, c'était quelque chose de surnaturel. Aujourd'hui, la foudre, ben, on comprend que c'est l'électricité qui s'accumule dans les nuages dans certaines conditions et qui, de temps en temps, vient se décharger sur la Terre. Voilà. Le surnaturel, il est devenu naturel. Et donc, le surnaturel n'existe pas. Le surnaturel, c'est une conception d'esprit mais tout ce qui existe dans la nature suit des lois naturelles et ce qu'on appelle surnaturel, c'est souvent des lois naturelles qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas encore. Et donc le pareil, les manifestations, les tables qui bougent et tout, ça n'a rien de surnaturel, mais c'est une des forces vives et incessamment agissantes de la nature, comme la source d'une foule de phénomènes incompris jusqu'alors et rejetés par cette raison dans le domaine du fantastique et du merveilleux. Pareil, le fantastique, le merveilleux c'est des tiroirs dans lesquels on vient mettre les choses qui ne nous arrangent pas. Hein, pour, euh, voilà. et, et, et là aussi, ce n'est pas une attitude correcte d'un point de vue scientifique, ni même pas d'un point de vue philosophique. C'est à ces rapports que le Christ fait allusion en de circonstances. Alors après, ben, à partir du moment où on a admis les phénomènes médiumniques, ben, on s'est rendu compte qu'ils existent depuis très très longtemps, depuis Mathusalem, que le christianisme, ou même Moïse, hein, c'est les tables de la loi, ça, c'était de la médiumnité, hein, euh, qu'elle existe. Elle a toujours existé puisqu'elle fait partie des, des, des, des phénomènes naturels. Quoi. Et toutes les religions, notamment le, le christianisme, est basé sur des phénomènes médiumniques. Hein, le Christ qui guérit euh, les lépreux euh, et tout ça, ce ben, c'est peut-être pas forcément médiumnique, mais ça fait intervenir les fluides du monde spirituel pour le rétablissement de la santé, par exemple. Hein. Ou Jésus qui apparaît à Marie Madeleine ou à ses apôtres, la Pentecôte, hein, l'Esprit Saint qui descend sur les, ap sur les apôtres, c'est typiquement de la médiumnité, de la matérialisation. Et, et quand vous allez dans les Védas, quand vous allez vous regardez Mahomet, Mahomet aussi a reçu euh, de, de, par la médiumnité euh, le Coran, et donc toutes les religions, partout, où, où qu'on aille, on verra que ben, ces, ces lois médiumniques ont toujours existé. Et ça, c'est d'un côté, le spiritisme est humble, il dit, nous, on n'a rien inventé. De l'autre côté, il dit, ben, regardez, donc, ce qu'on est en train d'observer, ça existe déjà depuis très longtemps. Donc, ça donne en fait plus de force euh, au, au, au spiritisme. Hein voilà. Beaucoup de choses qu'il a dites, que Jésus a dites, sont restées inintelligibles, ont été faussement interprétées, et le spiritisme est la clé à laquelle tout s'explique avec facilité. Alors, tout s'explique avec facilité, ça va peut-être un peu vite, mais disons, on comprend beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Donc, le but du spiritisme, on l'a vu, hein. la science étudie la matière, le monde corporel, le monde physique, le spiritisme, il étudie, le monde spirituel en utilisant la, la, la méthodologie de la science. C'est pour ça qu'il dit le spiritisme et la science se complètent l'un par l'autre. La science sans le spiritisme se trouve dans l'impuissance d'expliquer les phénomènes par les seules lois de la matière, parce qu'elle ne veut pas aller voir. Et le spiritisme sans la science manquerait d'appui et de contrôle, ou en, en d'autres termes, manquerait de méthodologie. Et ça, il y a un chapitre que Kardec a écrit qui est très très clair là-dessus. Je vous conseille de le lire, mais moi, je dois vous avouer que c'est le premier chapitre de la Genèse hein, qui s'appelle « Caractère de la révélation spirituelle ». Je l'ai lu au moins 20 fois et j'ai euh, dû le lire trois fois avant de le comprendre. Et même aujourd'hui, quand je le relis, j'y découvre encore des choses que je n'avais pas euh, perçues dans, dans, dans, dans, toute la, dans toute leur profondeur. Voilà. Après, vous avez aussi, donc là, c'est la méthodologie que Kardec a employée. Donc, il avait l'étudié chez Pestalozzi, comme on le verra. Et Pestalozzi, c'était une étude qui induisait les élèves à aller voir les phénomènes de la nature et puis à chercher eux-mêmes, à les expliquer, à en déduire les lois qui les gouvernent. Donc, c'est toute une méthodologie qui, qui venait déjà de, de loin, des principes d'éducation de Rousseau, Pestalozzi et autres. Et l'épistémologie, hein, donc la méthodologie scientifique, ça n'a été établi que par Karl Popper, Imre Lakatos ou Thomas Kuhn. Pour ceux que ça intéresse, hein, vous pouvez regarder. Et eux, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que la science Comment est-ce que la science fonctionne Comment est-ce qu'elle raisonne Comment est qu euh, Quelles sont les précautions Quelles sont les procédures, etc.? Et en fait, Kardec, il appliquait déjà ça de façon assez intuitive, avant même, hein, plusieurs décennies avant que ses livres et ses méthodes ne soient euh, établis par euh, ces hommes de science. Thomas Kuhn, il est d'ailleurs assez récent, hein, puisqu'il a écrit ses livres dans les années 70, 80, et lui parle notamment de, des révolutions scientifiques. Hein, vous aviez la physique classique avec Newton et tout, qui est resté valable, il a commencé à y avoir quelques anomalies. La, la période de, de, de, de rotation de Mercure autour du Soleil, selon les équations de Newton, ben, il y avait une erreur de, de, de 10 ou 20 minutes quoi, qui était vraiment appréciable et, et mesurable avec les télescopes et tout. Et on ne comprenait pas pourquoi il y avait cette différence de 20 minutes. Et d'un coup, il y a boom, Einstein qui est venu en 1905 avec sa théorie de la relativité. Voilà. Là Maintenant, je vous explique pourquoi il y a ces 5 minutes d'écart. Donc Newton il a raison dans certaines limites, mais quand on se rapproche du Soleil, des grandes énergies ou des grandes vitesses, ça ne fonctionne plus. Donc il faut appliquer ça. Vous voyez, donc c'est une révolution scientifique, il y a un nouveau modèle, un nouveau paradigme qui est venu substituer l'ancien qui n'arrivait déjà plus à expliquer euh, tous les phénomènes où il y avait beaucoup d'anomalies. Et donc le Kuhn il dit ben la science elle évolue comme ça. Et donc aujourd'hui, nous, on est tous en train d'attendre la prochaine révolution scientifique qui dit, eh bien, avec les lois, de la, avec la matière, on n'arrive pas à tout expliquer dans la science. Donc, la révolution scientifique qui sort de ce paradigme matérialiste qui ne permet pas d'expliquer euh, tous ces phénomènes liés à l'âme et pour passer dans un paradigme spiritualiste. Et ça, ça va se produire, à mon avis, euh, dans les décennies euh, qui viennent. Hein, ou voir peut-être, parce qu'il y a de plus en plus de scientifiques maintenant qui sont conscients de ça. Et le principe de falsifiabilité, hein, donc ça c'est Karl Popper, euh, une loi scientifique est vraie que jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui démontre le contraire. Donc vous voyez, au lieu de dire ça y est, c'est gravé dans le marbre, ça ne bougera plus, euh, on a relativisé... <coughs> la connaissance scientifique, en disant, c'est valable pendant un certain temps parce que ça permet de résoudre tout un tas de problèmes pendant ce temps-là. Mais à un moment donné, quand on sort, de, encore une fois, de certaines limites, quand ça ne fonctionne plus, ben, il y a une nouvelle loi qui vient, et qui dit, voilà, cette ancienne loi, elle était incomplète, ou elle était partielle, etc. La nouvelle loi, maintenant, c'est ça. Donc, on admet, et, et puis c'est heureusement, hein, l'évolution de la science. Il y a beaucoup de concepts scientifiques d'il y a encore un siècle qui sont aujourd'hui complètement abandonnés, qui ont été complètement revus par d'autres. Et Kardec euh, a, a, a énoncé ce genre de choses, il a dit par exemple « Le spiritisme ne pose donc en principe absolu que ce qui est démontré avec évidence ou ce qui ressort logiquement de l'observation. » Donc il était toujours très prudent avant de dire une chose, avant de dire « les esprits se réincarnent », il a vérifié à dix fois. Hein? Voilà. Le spiritisme marchant avec le progrès ne sera jamais débordé parce que si de nouvelles découvertes lui démontraient qu'il est dans l'erreur sur un point, il se modifierait sur ce point. Si une nouvelle vérité se révèle, il l'accepte. Donc, voyez là, il, Kardec affirme clairement le critère de falsifiabilité, donc ce caractère progressif de la philosophie spirit. Voilà. Alors après. Si de nouvelles découvertes lui démontraient qu'il est de l'erreur sur un point, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des nouvelles découvertes qui démontrent. Il ne faut pas juste que ce soit x, y ou z, moi je pense que ce n'est pas comme ça, je pense que c'est autrement, donc il faut tout changer dans autrement. Ça, ce n'est pas une démonstration. C'est un avis, et vous avez beaucoup de personnes qui sont comme ça aujourd'hui, même des groupes entiers, hein, qui pensent que ce n'est pas comme ça, que c'est autrement et qui prennent ça pour des vérités. Alors qu'en fait, quand on regarde, oui, mais pourquoi tu penses que c'est comme ça -ce, Comment tu démontres que c'est comme ça Comment est-ce que tu démontres que ce que Kardec avait dit que c'était faux Non, oui, c'est creux, il n'y a plus rien. Quoi. Donc, ça, ce genre de choses, c'est des dérives entre guillemets naturelles hein, qu'on qu voit à beaucoup d'endroits. Ça ne rentre pas dans ces critères-là. Et jusqu'à preuve du contraire, comme on dit, eh ben, le, le, tout ce qu'a dit Kardec comme principe fondamentaux, il n'y a jamais rien qui a été contredit. Personne n'a jamais dit que les esprits n'arrivaient pas à se communiquer ou, ou n'a jamais réussi à démontrer ou que euh, les esprits ne se réincarnent pas, etc. Hein? Donc, euh, ce sont... Mais malgré ça, je vais vous citer un exemple. Hein, Kardec avait dit, bah, le médium psychographe, l'esprit le, le, agit directement sur la main du médium pour le faire écrire. Et là, vous avez Gabriel Delanne qui est venu euh, 50 ans plus tard et qui a dit, bon, maintenant, les neurosciences ont évolué, on sait qu'il y a des centres moteurs dans le cerveau qui font bouger la main. Donc, euh, par rapport à ce que disait Kardec, où l'esprit agissait directement sur la main, moi, je pense que, hein, enfin, tout indique que l'esprit, agit dans le centre moteur de la main qui est dans le cerveau. Vous voyez donc, bon, alors là, c'est un point secondaire, hein, donc Delane est venu compléter en suivant ce critère euh, de, de, de la progressivité des enseignements spirites, que l au lieu que l'esprit agit directement sur la main, il agit euh, probablement sur le centre moteur qui est dans le cerveau. Donc, c'est un point de détail, hein, parce qu'à euh, la fin, la médiumnité, c'est toujours la même, et elle, elle est toujours là, elle existe toujours. Voilà. Kardec, donc, quand il a vu les premières tables tourner il a dit, j'entrevis dans ces phénomènes la clé du problème si obscur et si controversé du passé et de l'avenir de l'humanité. La solution de ce que j'avais cherché toute ma vie, c'était en un mot toute une révolution dans les idées et dans les croyances. Donc, voyez, dès le départ, il avait senti, il ne faut pas rester au phénomène, il faut aller aux conséquences philosophiques. Voilà, il continue en disant, ce serait se faire une bien fausse idée du spiritisme de croire qu'il puisse sa force dans la pratique des manifestations matérielles et qu'ainsi, en entravant ces manifestations, on peut le miner dans sa base, sa force est dans sa philosophie, dans l'appel qu'il fait à la raison et au bon sens. Je ne sais pas si vous avez déjà, si vous avez quelqu'un de votre famille qui est sceptique, quel est le meilleur moyen de convaincre et beaucoup pensent, bon ben, on va lui montrer un phénomène, ça y est, le big phénomène, le truc, la table qui va bouger, qui va s'envoler toute seule sous le plafond, etc. Ben, Ce n'est pas le meilleur moyen de convaincre. convaincre. J'ai pu voir ça moi-même hein, au début, euh, quand on est dans, dans, tout au début, en 91 ou 12, on a connu des gens euh, à Mulhouse là, à côté qui, qui faisaient tourner des tables. Et effectivement, euh, on était allé et puis j'ai vu la table effectivement tourner, un peu comme Kardec. J'étais déjà spirite, hein, je n'avais pas besoin de voir tourner des tables pour y croire, mais après, ben voilà j'ai vu les tables effectivement tourner et puis il n'y avait pas de ficelle, pas de truc, pas de levier, pas de colle sous les mains pour soulever la table, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'artifice, la table vraiment tournait. Et, et un jour, donc c'est mon épouse qui avait une amie qui disait « Ah ouais, moi je voudrais bien voir », mais bon c'est assez hein. La nature est comme moi, je pense qu'elle est, elle n'est pas comme elle est, quoi, en gros. Et, et donc, elle voulait voir ses tables tourner. Et puis, elle est allée. Et puis, je me souviens encore à cette réunion-là, c'était assez euh, euh, drôle. Déjà, moi, bon, quand je me mettais autour de la table, elle ne tournait plus. Alors, chaque fois, je me mettais à côté, au fond de la salle, pour ne pas euh, gêner le phénomène. Mais pourquoi elle ne marchait pas quand j'étais à la table C'est parce que j'ai essayé de leur expliquer que ce n'était peut-être pas qu'il fallait peut-être qu'ils s'orientent sur des phénomènes un peu différents, sur la psychographie, sur le magnétisme, etc. Mais bon, ils insistaient avec leur phénomène de table. Et donc, quand, quand moi j'étais à la table, ça fonctionnait pas, elle bougeait pas. Je pense que certainement, bon, ma présence faisait que ça créait une gêne et qui bloquait le phénomène. Donc, je me mettais dans un coin très discrètement pour que le phénomène fonctionne. Et puis, cette dame-là en question, elle était effectivement à la table, une chaise et puis le dirigeant du groupe qui était quelqu'un qui avait travaillé dans des mines en Afrique et tout, enfin vraiment le, le comment dire, l'armoire à glace, hein, comme on dit, avec des gros bras et tout, qui donnait ses ordres à la table, euh, esprit es-tu là, bon, bon, ok, il était là. Euh, Aujourd'hui, nous avons euh, tant de personnes autour de la table, euh, dirige-toi vers un tel, dans la table qui allait vers un tel, on revient au centre, qui revenait au centre, une telle, une telle, un tel. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle personne qui était cette dame en question. Dirige-toi vers cette personne. Et la table, elle a commencé à aller vers la personne. Et il dit oui, c'est bien. Maintenant, reviens au centre. Mais la table a continué à aller vers la personne. Elle, elle a commencé à se mettre de travers. Le pied de la table s'est enfourché entre les pieds de la chaise où cette personne était assise. Moi, au fond de la salle, j'étais là, j'étais écroulé parce que le phénomène il était tellement authentique, tellement inattendu, et puis le gars, revient au centre, revient au centre, <rire> la table qui n'obéissait pas. Vous voyez, donc, c'était vraiment quelque chose de, de patent. Quoi. Et ben cette personne-là, en sortant, ah oh, non, non, les gens poussaient la table, ils tiraient, j'y crois pas, etc. Donc, ce pas les phénomènes qui convaincront les personnes. Ça, il faut que les personnes, elles aient les, comment dire, il faut réfléchir un petit peu avant le sujet, avant de voir les tables bouger. C'est là où on arrive. Une fois qu'on a réfléchi, qu'on a compris déjà les, les grandes lignes de, de, de ce qu'il y a derrière, en allant l'observer, on arrive mieux à comprendre les choses. Donc, le, la conviction ne s'acquiert pas en, par la phénoménologie. C'est une erreur hein, qu'on qu voit souvent. Elle s'acquiert par la réflexion pour réfléchir à ces questions fondamentales. Et la personne qui dit « je veux voir pour croire », souvent, neuf fois sur dix, elle verra, mais elle ne croira pas plus après avoir vu qu'avant. Voilà. Et donc Kardec, il explique ça ici, hein. le spiritisme se présente sous trois aspects différents, le fait des manifestations, les principes de philosophie et de morale qui en découlent et l'application de ces principes. Vous voyez de là, trois classes ou plutôt trois degrés parmi les adeptes. Premièrement, ceux qui croient aux manifestations et se bornent à les constater, donc c'est les psychistes, les parapsychologues et autres, c'est pour eux une science d'expérimentation. Deuxièmement, ceux qui en comprennent les conséquences morales. Donc voilà, j'ai compris, effectivement, l'esprit existe, il faut essayer de faire le bien, etc. Et ça, ça ne suffit pas. Donc C'est pour ça qu'il y a encore la troisième catégorie. C'est ceux qui, non seulement ont compris euh, que les phénomènes existent et qu'il que y a des conséquences morales, mais ceux qui les appliquent, hein, ceux qui pratiquent ou s'efforcent de pratiquer cette morale. C'est trois stades. Dans, euh, le, le, dans les personnes qui s'approchent du spiritisme voilà est-ce que vous avez encore des questions parce qu'on arrive tout doucement à la fin pas de questions j'ai été clair ou Donc, la semaine prochaine, on verra euh, les points principaux de la philosophie spirit. Donc, c'est un résumé. Et là aussi, euh, Kardec, ben, dans le livre des esprits, c'est un gros livre, hein, il fait 500 pages, comme on a vu tout à l'heure. Ben, dans l'introduction, il dit, voilà les points principaux et ça tient sur deux, trois pages. Et donc, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Comme ça, la personne, il ne veut pas que la personne perde son temps à lire tout le livre si elle coince sur certains de ses points principaux. Il a été suffisamment honnête pour mettre le résumé tout au début, pour que la personne qui dit ah « non, mais ça, j'y croirais jamais », comme ça, elle, elle perd pas son temps, elle s'arrête là, elle range le livre ou elle le donne à quelqu'un d'autre et euh, passera à autre chose. Voilà, donc c'est ce qu'on verra euh, la semaine prochaine. C'est vrai qu'on dit souvent que tu, tu lis ne serait-ce que l'introduction du livre des esprits, et, et tu as déjà de quoi alimenter ça, c'est sûr. C'est ça, ouais. C'est ben sûr, il fait 500 pages, mais bon, et après, les, les 20 premières pages, elles sont déjà bien… Et, et dans, dans une critique de presse euh, qu'il y avait tout au début, il y, a, il y a un des journalistes qui disait « Celui qui a écrit cette introduction, je ne le connais pas personnellement, mais c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui, qui, qui est correct et qui est admirable. » Voilà. Alors, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, remercie encore une fois les bons esprits pour cette occasion d'avoir pu être réunis aussi aujourd'hui, même virtuellement, même avec la COVID. Et donc, euh, que nous puissions bien comprendre ces choses-là, les analyser et puis les utiliser dans notre quotidien pour notre amélioration personnelle, hein, de devenir chaque jour un peu meilleur que la veille. Et que nous puissions aussi euh, ben, comprendre cette nécessité de donner l'exemple autour de nous pour euh, contribuer à ce monde de régénération tant attendu. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Euh, je vous souhaite à tous, euh, donc,